Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous parler de trois livres indispensables je pense dans toute bibliothèque c'est euh, Soleil de Marcel Laflamme, Les 24 heures de la passion euh, de Louisa Picareta et euh, Prière dans la divine volonté basé sur les écrits de Louisa Picareta. donc c'est de, de John, c'est un ouvrage réalisé par John Brown euh, voilà donc ces trois livres vraiment indispensables euh... alors il faut savoir que euh, le but de toute âme euh, est la sainteté il faut être le plus simple possible pour aller au plus haut des cieux possible et euh, le but c'est quand même d'aller au plus haut des cieux hein, pour tout le monde et euh, pour cela euh, il faut il faut pour, pour être le plus le plus grand saint possible, il faut euh, vivre en la divine volonté en permanence. Euh, et pour ça, euh, il faut se, se pencher sur l'œuvre de Luisa Picaretta, notamment euh, le Livre du ciel. C'est une œuvre monumentale en, en 36 volumes. Et là, vous voyez, vous êtes sur le site carrefourdivinevolonté.com. Je vous invite à, à regarder un peu euh, ce site qui est très intéressant sur la Divine Volonté et euh, vous voyez que vous, là vous, vous pouvez télécharger en fait les, les ouvrages. Vous pouvez les télécharger donc le livre du ciel, les 24 heures de la Passion, la Vierge Marie dans la, de, dans, dans la Divine Volonté en fait vous, vous voyez vous, vous pouvez télécharger tous les volumes. et Il faut savoir aussi que il euh, y a des playlists sur YouTube où vous pouvez écouter tout le livre du ciel et écoutez aussi toutes les, toutes les heures de la Passion, je, je, je vous mettrai les liens de, de tout ça. Alors, comme le Livre du ciel est une œuvre monumentale de, de 36 volumes, euh, moi je vous conseille d'acheter de, de une introduction euh, en 282 pages de Mar, par Marcel Laflamme, euh, un livre qui s'appelle « Soleil, soleil » qui est vraiment excellent, euh, qui vous permettra de, bah, de, de, de vivre en la divine volonté, euh, voilà, de, vous, de vous habituer à vivre en la divine volonté. Euh, donc ça demandera des, des efforts, euh, une vigilance, euh, une ferveur. Mais avec la pratique, euh, je pense que vous pourrez réussir à... À, justement à progresser dans cette voie de sainteté. Je pense que Louisa sera sainte. Il y a un, il y a un procès en, en béatification actuellement. Mais elle sera aussi docteur de l'Église parce que euh, franchement, euh, en fait, elle, elle, elle théorise la, la forme la plus haute de sainteté. Donc, euh, voilà, euh, voilà, il n'y a, a rien de plus grand que d'être immergé dans la divine volonté, et le but, c'est d'être immergé en permanence dans la divine volonté. Euh, par exemple, il est dit, euh, il est dit, il est dit, Jésus dit à Louisa, dans le tome 11 de, du Livre du Ciel, le 8 mars 1914, « Un simple instant vécu dans ma volonté veut plus que tout le bien que vous pourriez faire durant toute votre vie. » Et dans le tome 13 au 3 janvier 1922, Jésus dit à Louisa « Ô âme qui vit dans ma volonté, vous seul êtes le but de la glorieuse création, la splendeur de mes œuvres, l'achèvement de ma rédemption. Je centre tout en vous, toutes les communications ont été rétablies entre vous et moi. Si, à cause de votre faiblesse, vous en venez à ne plus correspondre à la beauté et à la dignité de ma volonté, je compenserai pour vous pour tout. Par conséquent, soyez attentive et donnez ce bonheur suprême à votre Jésus. » Donc voilà, euh, un livre pour une, intro, une introduction à la, à, au livre du ciel. Et un livre vraiment euh, remarquable, parce qu'il est porteur de grâce, c'est les, les 24 heures de la Passion du Christ, euh, par Louisa Picaretta. Donc euh, là, je vais vous, je vais vous lire. Euh, en fait, les, les grâces principal de ce livre, c'est que euh, chaque mot médité euh, sauve une âme, ou soulage une âme du... enfin, délivre une... Enfin, je... en fait, le... Jésus s'exprimait comme ça. Il a dit « En échange du fait que tu as écrit les heures de ma passion pour chaque parole que tu as écrite, je donnerai un baiser à ton âme, et à chaque parole je t'accorderai une âme. Et à quiconque médite ses œuvres, à chacun, je donnerai aussi une âme à chaque parole, à condition qu'il les médite unis à moi et à ma propre volonté. » Bon, alors... Euh, quand il dit euh, « Je te donne une âme », peut-être que c'est euh, sauver une âme carrément de, de l'enfer éternel, ou alors euh, délivrer une âme du purgatoire. On peut, on peut comprendre les, les deux. Donc ça, c'est la première grâce. Et la deuxième grande grâce, c'est aussi que « Toutes les personnes qui méditeront ces heures et les endroits où elles seront méditées seront largement épargnées durant les châtiments. » Parce que vous savez que bientôt... La crise du, du Covid-19 euh, est un prélude aux tribulations, mais je peux vous dire que ça va être beaucoup plus rock'n'roll euh, très rapidement. Et euh, voilà, on va, on, va on va connaître des choses, euh, des, des, des catastrophes naturelles, euh, des, de, la guerre, la guerre mondiale. La France ne sera pas épargnée. Euh, ça va entraîner un chaos économique, euh, un chaos social, euh, la famine voilà, et, euh, donc, euh, donc si vous voulez vous, vous protéger un peu, méditez donc c'est 24 heures de la passion vous pouvez les méditer euh, plusieurs fois, hein, c'est même très conseillé de, de méditer autant que possible ces, euh, cet ouvrage alors je vais vous lire quand même euh, je vais vous lire enfin, quelques extraits de l'introduction. Euh, donc, une, une lettre, donc je... un extrait d'une lettre de, de Louisa écrite euh, au révérend canon Di Francia. Donc, Louisa dit. Musalou écrit Moi, je crois que si celui qui les méditera est un pécheur, donc ses heures de la Passion, il se convertira. S'il est imparfait, il deviendra parfait. S'il est saint, il deviendra encore plus saint. S'il est tenté, il trouvera la victoire. S'il est souffrant, il trouvera en ces heures la force, le remède, le réconfort. Et si son âme est faible et pauvre, elle trouvera un aliment spirituel et un miroir où elle se regardera continuellement pour s'embellir et se rendre semblable à Jésus, notre modèle. Il est si grand le consentement qu'éprouve le Saint Jésus lorsqu'on médite ses heures qu'il voudrait qu'il y en ait au moins une copie pour chaque cité ou village et qu'elle y soit pratiquée. Il adviendrait alors que dans ses réparations, Jésus entendrait la reproduction de sa propre voix et de ses prières à lui, telles qu'il les, qu les élevait à son père durant les 24 heures de sa douloureuse passion. Et si un assez grand nombre d'âmes le faisaient au moins dans chaque village ou cité, il semble que Jésus me fasse entendre que la divine justice en serait apaisée en partie, et il serait en partie arrêté et comme amorti ces fléaux en cette, en cette triste époque de calamité et d'effusion de sang. Euh, aussi, euh, donc Jésus a dit à Louisa Celui qui pense toujours à ma passion forme dans son cœur comme une source salutaire. Et plus l'âme s'applique à réfléchir à ma douloureuse passion et à méditer sur elle, plus cette source augmente de volume. Et comme les eaux qui coulent d'une fontaine sont des eaux communes à tous, de même cette source de salut qui se forme dans le cœur de celui qui médite sur ma passion, sert à ma gloire au bien de l'âme qui la produit et au profit de bien d'autres âmes. Une autre fois, comme le rapporte l'âme solitaire, donc Louisa, le Seigneur lui aurait parlé ainsi. Il m'est tellement agréable que quelqu'un réfléchisse constamment à ma douloureuse passion, que moi je souffris dans mon âme et dans mon corps avec tant d'amour et de douleur infinie, et qu'en méditant là-dessus il s'en afflige et ait compassion de moi avec affection, que je me sens comme dédommagé de ces tortures, ces ignominies et ces peines intérieures que je souffris. Moi tout au long de mes souffrances, à partir de l'incarnation jusqu'au dernier souffle sur la croix, voilà. L'âme qui médite souvent sur ma passion vient à moi pour m'apprêter des réconforts continuels et divers. Euh, » Donc, aussi, euh, Louisa demanda au Seigneur bien-aimé, « Dis-moi, ô mon bien, que donnerais-tu en échange aux âmes qui feront les heures de la passion comme toi Tu me les as enseignées. » Notre Seigneur lui fit cette réponse. « Ma fille, ces heures, je ne les considérerai pas comme des choses à vous, mais... » comme si c'était moi qui les avais faites, et à toi et à ceux qui les méditeront, je donnerai mes mérites, et je les appliquerai à vous comme si c'était moi-même qui souffrais ma passion continuellement durant ce temps que vous la méditez. Les effets que produisait alors ma passion quand c'était moi qui l'endurais et qu'elle peut produire à toute époque seront renouvelés dans les âmes qui méditeront sur ces heures, le tout selon la disposition plus ou moins grande de chaque âme. Il n'y a pas de récompense plus grande que celle-ci qu'on puisse mériter en cette vie. Et puis, au paradis, ces âmes, je me les mettrai en ma présence divine, devant ma propre face, et je le darderai de flèches d'amour et de contentement éternel. Pour ces fois qu'ils auront médité les heures de ma passion et ces âmes enivrées de mon amour, me, ré me répondront en dardant mon cœur de toute la capacité d'amour qu'aura l'âme beatifiée, ce qui constituera un doux enchantement pour tous les compréhenseurs célestes. C'est-à-dire toutes les créatures qui jouissent de la vue parfaite de Dieu. Une autre fois, Jésus aurait dit à Louisa « Les heures de ma passion furent remplies de toutes mes prières, de toutes mes réparations et de tout mon amour infini. Cet exercice pieux de réparation fait en méditant est vraiment sorti de mon cœur. Ah Combien de fois, grâce à ces méditations pratiquées secrètement dans toute mon église par tant d'âmes chères à moi, n'ai-je pas changé les fléaux en grâce sur toute la terre elles sont d'un prix incalculable. Si l'exercice pieux que tu as pratiqué est mis par écrit et pratiqué par d'autres avec amour, mon amour y trouvera son épanchement et son réconfort. Et sache, ô oh fille, que ce n'est pas une chose indifférente que la créature donne du soulagement et de l'épanchement à l'amour du Créateur. Une autre fois, Jésus dit à Louisa, « Le monde est dans l'acte incessant de renouveler ma passion ». Et comme mon immensité enveloppe toutes les créatures, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi je suis contraint, à leur contact, de recevoir les clous, les épines, les fouets, les mépris, les crachats et tout le reste, que je souffris lors de ma passion, et même davantage. Or, quand une âme fait ses heures de ma passion, il advient qu'au contact de cette âme, je sens qu'on m'enlève les clous, on me casse les épines, on soulage la souffrance de mes plaies, on me nettoie les crachats, on me calme la douleur des coups, on oint mes plaies, je me sens changer en bien le mal que me font les autres. Et moi, voyant que le contact spirituel de cette âme qui médite les heures de ma passion m'apporte tant de réconfort, je m'appuie de plus en plus sur cette âme. En outre, celui qui fait ces heures de ma passion fait sienne mes pensées, fait sienne mes réparations, fait sienne mes prières, sienne mes affections, sienne les battements les plus intimes de mon cœur. Et comme moi, quand je voulus racheter le monde, je me présentais à mon Père éternel en lui disant « Echego mitemi, me voici, envoie-moi au Père sur terre pour souffrir et mourir pour les hommes ». De même, l'âme qui unit à moi pénètre dans la méditation des heures de ma douloureuse passion et s'identifie à mes douleurs et à mes peines, à mon esprit souffrant, en s'élevant presque entre le ciel et la terre. Cette âme avec moi s'exclame devant mon Père « etchego mitemi, me voici au oh Seigneur, je veux moi aussi avec Jésus réparer pour tous, répondre de tous, souffrir et mourir pour tous ». Donc Jésus dit encore à Louisa, en échange du fait que tu as écrit les heures de ma passion, pour chaque parole que tu as écrite, je donnerai un baiser à ton âme et à chaque parole, je t'accorderai une âme. Louisa ajouta, Seigneur, voilà ce que tu me donneras à moi, mais le donneras-tu également à quiconque médite ses heures Oui, répondit notre Seigneur, et à chacun, je donnerai une âme à chaque parole, à condition qu'il les médite unis à moi et à ma propre volonté. Car toute l'efficacité qu'elle soit plus ou moins grande de ces heures de ma passion tient à l'union plus ou moins grande qu'on a avec moi. Et si elle est faite avec ma volonté, la créature se cache avec moi dans mon vouloir. Et comme mon vouloir se met à agir, je peux, moi, faire tous les biens que je veux, même pour une seule parole, et ce, autant de fois qu'on fera cette méditation. Quant à la valeur de ces heures de la passion, notre Seigneur aurait parlé ainsi à Louisa ces heures sont précieuses, de préférence même à d'autres exercices, car cette méditation n'est rien d'autre qu'un renouvellement et un dilatement continu des mérites de tout ce que je fis, moi et souffris au cours de ma vie mortelle, et de ce que j'ai fait et que je fais continuellement dans mon infiniment sainte Eucharistie. Quand j'écoute ces heures de ma passion, j'écoute ma propre voix, mes propres prières, je vois ma propre volonté en cette âme, c'est-à-dire la volonté de vouloir le bien de tous et de regarder pour tous, et je me sens entraîné à demeurer en elle, et tandis qu'elle est dite en moi et reproduit les effets de mes souffrances, moi en elle j'agis et je, je me complais et je me complais de faire ce qu'elle fait elle-même. Notre, Notre Seigneur conclut par ces paroles expressives qui résonnèrent au plus profond de Louisa. Oh combien j'aimerais que même une seule âme dans chaque cité ou village s'applique à ces heures de ma passion. Alors je m'entendrai moi-même dans chaque cité ou village, et ma justice, qui en cette époque est beaucoup indignée, en serait apaisée en partie. Donc voilà, c'est un livre vraiment indispensable. Hein. Je pense que, en ces temps, euh, c'est non seulement euh, nécessaire de sauver les âmes, de sauver un maximum d'âmes, toujours et en tout temps hein, d'ailleurs, mais aussi des grâces de protection pour la tribulation. Donc euh, vraiment. Euh, c'est un livre euh, vraiment, euh, pour notre temps, euh, un livre crucial. Et le troisième livre que, que je vous conseille, c'est « Prières dans la divine volonté ». Euh, là, c'est vraiment des prières très riches et profondes. Euh, et euh, je, je, ça vous permettra aussi de, de, de mieux comprendre la subtilité, euh, la subtilité des... Bah de, la, de la vie dans la volonté. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.